Eh oh On fait la danse du bonheur On y va Balance ton corps de chaque côté. Hey. Statue Statue hey. Pointe en haut Pointe en haut Pointe devant Pointe devant Croise Oh T'as bien fait ça on recommence, oui. Pointe en haut, pointe en haut, pointe devant, pointe devant. Croise, un, un, un, un, un, un. un, un. Pointe où tu veux. Ouh, tu fais bien ça. Et dis, chérie, je t'invite à m'envoyer une vidéo où tu fais la danse du bonheur. Tu peux la faire avec tes amis, ta maman ou ton papa. Que tu danses seul ou avec quelqu'un, danse toujours avec amour, joie et bonheur.